les sociaux apparemment parce que euh, ils sont partisans dans cette affaire euh, des, des élections de ben, de référendum. Ils devraient être neutres, neutres. Pour moi, pour être assez clair, ils ont un petit peu l'électorat indépendantiste et il pénalise l'électorat loyaliste, de... il favorise ceux qui veulent descendre le drapeau français au détriment de ceux qui veulent le laisser flotter bien haut en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà pourquoi je suis là. Merci. la loi organique qui demande à être modifiée et de ne pas inscrire automatiquement les natifs dont je fais partie et que je peux retrouver peut-être mon droit de vote perdu à M. Bartolome, le président de l'Assemblée nationale, que le gouvernement et l'État ne doivent pas être euh, partiaux. En fait, euh, la décision de faire en sorte que les canacs euh, puissent euh, être inscrits automatiquement sur les listes électorales en vue de la consultation marquant la fin de l'accord de Nouméa et, et, et que les gens nés en Nouvelle-Calédonie qui ne seraient pas de régime de statut civil particulier ne puissent pas l'être est quelque chose de totalement et injuste, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour le dire. Madame Sonia Bakias, pouvez-vous me dire un petit mot aussi okay. Écoutez, aujourd'hui on manifeste pour, euh, pour dire à l'état socialiste qu'on est contre euh, le largage qui est en train d'organiser de la Nouvelle-Calédonie et contre euh, le trucage des listes électorales, puisqu'ils sont en train de truquer le, la liste électorale du référendum en, euh, en refusant l'inscription automatique des natifs et ils sont en train la liste électorale pour les provinciales en permettant la radiation de plusieurs milliers de personnes. Donc on va combattre cet état socialiste qui, petit à petit, petit nous amène vers une indépendance douce. Alors aujourd'hui, vous venez manifester et pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici Écoutez, on vient, on est rentré en résistance aujourd'hui contre ce que veulent faire les socialistes en Nouvelle-Calédonie, nous amener vers l'indépendance de la majorité silencieuse de la Nouvelle-Calédonie, de ces hommes et de ces femmes qui construisent la Nouvelle-Calédonie et qui veulent un destin français pour notre île. permettre aux indépendantistes d'obtenir par un trucage ce qu'ils ne peuvent pas obtenir dans les faits. Ils veulent obtenir les 5000 radiations de la liste électorale provinciale qui donnerait une majorité indépendantiste au Congrès et au gouvernement alors que la majorité de la population caïdonienne Peut rester dans la France. La silencieuse de notre pays, celle qui jour après jour construit notre pays, toute communauté confondue et qui est indéfectiblement attachée à la France. Vous le savez, nous sommes là pour effectivement défendre des valeurs. Vous pouvez nous faire confiance. Nous serons unis, nous serons unis sur ce combat. Nous serons ensemble, nous saurons nous retrouver sur l'essentiel. Parce qu'il s'agit de défendre ces valeurs essentielles pour nous que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous comptons sur vous, nous avons confiance en vous. Soyez avec nous. Thank <laughs> you. qui avaient euh, osé laisser leur temps à la maison, au travail, pour venir aujourd'hui. C'est pour démontrer au gouvernement socialiste que vous êtes ici ce matin. Très nombreux, très nombreux. Je vous remercie. Tous les, les, les partis politiques qui ont organisé ce matin cette manifestation, remercie tous. C'est pour ça que, comme, comme disait mon collègue Eugène, Ici, c'est une communauté de toutes les ethnies. bravo. Bravo, Je bravo vous Merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Ce jour du 24 avril, qui nous voit tous soudés, tous unis, pour nous battre, pour montrer que nous sommes là, pour nous manifester, pour manifester notre attachement à la France. Dans la France. C'est un cri du cœur, c'est un cri de la raison, c'est un cri... Que tous ensemble nous faisons entendre ici, aujourd'hui, et qui partira d'ici jusqu'à Paris, demain, parce qu'il faut que la France nous entende, il faut que l'État socialiste arrête de rêver et arrête de penser qu'il va nous imposer une indépendance dont on ne veut pas. Les, difficiles. les choses sont simples, on vous a donné les explications, mais il faut tout juste comprendre. Les mauvais socialistes, vous savez, ceux des années 81, et bien ils sont de retour. Ils sont de retour. Alors vous vous souvenez des Mitterrand, Pisani, Munchi, ils n'ont quand même pas réussi à nous passer sur le corps parce qu'on a résisté. Et bien notre résistance redémarre de nouveau. Voilà. Ils veulent nous imposer par un espèce de trucage une indépendance socialiste et avec est... du chômage. Hein. Bonjour. Calédonien, Calédonien, vous êtes là ah ah ah Ce soir, vous serez ah surpris. ¡Se me ha